La goutte, la goutte, la aujourd'hui parce que le professeur on vient faire de combien Qui est en prison pour supporter un camp contre un autre. Celui qui presse pour son camp et pour son clan sera le président seulement de son clan. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je veux parler avec ceux avec qui je ne me suis pas entendu hier. Pour leur dire qu'on doit faire un chemin commun pour la Côte d'Ivoire. Mais une chose que je vous dis, je veux de quatre d'Ivoire, ne laissez pas votre ego vous emporter. Ne laissez pas nos sentiments, nos ressentiments vous emporter. Oh, comme je suis quitté en prison, moi aussi je ne vais me venger jamais. J'ai attendu ici dans ce pays, on va jouer le match de tout. Vous allez jouer quel match de tout à qui Vous avez dit, ici, nos parents dormaient en bourse. Nos parents ont fui les villes. Nos parents ont abandonné leur domiciles. Des gens qui ont sué, qui ont construit leurs domiciles, qui ont construit leur maison, leurs biens, ont vu leurs biens détruits à la minute. Des parents ont entraîné les enfants dans la douleur. C'est cette vie-là que vous voulez mener encore C'est cette vie-là que vous voulez mener encore Répondez-moi très bien pour qu'on attende. C'est cette vie-là que vous voulez mener encore Sœurs parents, gardiens de la tradition, Monsieur le maire, merci beaucoup. Votre jeunesse veut de, de ça. Votre jeunesse veut de, de ça. La jeunesse de quoi vous voyez entrer vous parler, criez encore plus fort qu'ils attendent. Criez encore plus fort qu'ils attendent. Criez encore plus fort vous attendent. Criez encore plus fort qu'ils attendent. Qu attendent. Qu attendent. Voilà, vous le voulez ne plus ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La jeune de quoi vous voyez, ne veut plus de ça. Ne veut pas vivre en permanence dans le conflit. C'est quelle parable que par exemple, ce n'est pas. La jeune de quoi vous voyez, vous dit que vos ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie. La politique, c'est pour donner la vie. La politique, c'est pas améliorer la vie. La politique, n'est pas pour donner la mort à des jeunes gens. Je suis venu pour vous rassurer. Je suis venu pour vous apaiser. Je suis venu pour vous dire que votre voisin n'est pas votre ennemi. Est-ce que nous allons rééditer 2010? Est-ce que nous allons rééditer 2020? Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? J'ai peur. Et comme j'ai peur je ne vais pas rester inactif je vais agir je vais agir pour imposer la paix pour parler de paix parce que on ne va pas courager les bras parce que la vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer c'est pourquoi il faut anticiper en faisant le tour de la Côte d'Ivoire pour parler de paix à nos enfants pour parler de paix, mes amis. Pour parler de paix aux femmes. Les femmes qui sont les vraies victimes de la guerre. Parce que la guerre et les conflit, ce sont les femmes qui viole Elles doivent se protéger et elles doivent aussi protéger leurs enfants. Les femmes yako. Les femmes yako. Les femmes yako. Les femmes yako. C'est pour vous que je ne parle. C'est pour vous que je prends la tête de ce combat. Ce combat de la paix. Ce combat de la politique sociale. C'est pour vous que je le fais. Plus jamais ça en du d'Ivoire. Chers amis, c'est de ça que je suis venu parler cette nuit-là. C'est pourquoi je fais le trou de la NAWA. Parce que la NAWA renferme ce qu'on appelle tout le peuple de la CDAO. Ici, vive le petit. Ici, vivent les Malinqués. Ici, vivent les Baoulés. Ici, vivent aussi les Boutinabés, les Maliens. Tout le monde vit ici. Et vous, vous devez tout faire pour protéger cette cité-là. En cultivant la paix. Rejoignez-nous au projet